et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juillet, eh ben, vous êtes plutôt bien lotis, hein euh, euh, C'est vrai que le soleil est en cancer, mais ça c'est comme tous les ans, mais Mercure, on va le voir, est également dans ce signe qui est un, un signe d'eau euh, en bonne... Euh, en, en, en harmonie avec le vôtre et euh, avec qui vous avez quand même beaucoup d'affinités, et surtout au niveau de la sensibilité. Hein. Euh, disons que ce signe est responsable de, de la forte sensibilité qui est la vôtre, mais qui est aussi une forme de créativité quand même assez importante. Euh, ça vous donne de la mémoire, hein. vous êtes quelqu'un qui a de la mémoire et euh, qui euh, a de la mémoire aussi, euh, surtout pour les coups bas qu'on peut lui faire. Hein. C'est vrai que vous êtes rancunier, hein. ne, ne dites pas le contraire. Bon, c'est un bon mois ce mois de juillet parce que vous allez certainement pouvoir euh, prendre l'air d'une manière ou d'une autre, changer de crémerie comme on dit, même si vous n'allez pas très loin, hein, vous pourrez vous changer les idées et, et c'est ça qui compte. Hein. Euh, euh, bon, alors certains même beaucoup d'entre vous ne vont pas pouvoir partir pour des raisons financières ou parce que leurs vacances ont été décidées pour le mois d'août mais il y aura vous savez quand même un climat convivial sympathique et chaleureux à partir du 22 et eh bien le soleil va être en lyon et là ça va être une autre une autre ambiance où vous vous sentirez bon responsable de euh, un peu de tout Hein, euh, donc, euh, ce sera moins léger, si vous voulez, que, le, que la période Cancer. Mais en même temps, vous aurez le sentiment de briller, d'être quelqu'un d'important. De, de, de, voyez, euh, vous aurez le sentiment vraiment qu'on a besoin de vous, euh, que vous existez hein, euh, en, en, en étant, euh, je veux dire, quelqu'un qui qui euh, prend ses responsabilités qui protège ceux et celles qu'il aime ou qui se sent protégés d'ailleurs par eux. Hein. Disons que les choses peuvent être euh, passives ou actives. Hein. C'est toujours très difficile à déterminer sans le, le thème natal. Bon, toujours est-il que c'est aussi un indice de, de réussite hein, ce Soleil en Lion à partir du 22 et que vous certains pourraient atteindre un de leurs objectifs. Bon. C'est pas donné avec Saturne, mais euh, vous pourriez y arriver. En ce qui concerne Mercure, elle est également en Cancer, donc, hein, et elle euh, elle est euh, rétrograde jusqu'au 12, donc euh, bah, n'attendez rien de spécial euh, au niveau des échanges, de la communication, euh, même euh, si vous avez un objet à faire réparer, vous voyez, euh, bon, euh, jusqu'au 12, il, il, je veux dire, euh, hein, euh, avec une, un Mercure rétrograde, on n'est jamais sûr que les choses vont être faites, euh, et bien faites. Hein, parce que d'habitude, ça peut être fait, hein, mais c'est mal fait, et donc il faut refaire. Après le 12, ce ne sera pas du tout la même chose, et, et Mercure d'ailleurs sera en bon aspect avec Uranus, vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous avec qui vous allez discuter et qui va vous, vous donner une idée ou vous ouvrir l'esprit sur, sur quelque chose. Il y a, euh, comment dire, oui, une espèce d'ouverture, une porte qui s'ouvre par rapport aux problèmes que, que, que certains d'entre vous rencontrent sur le plan relationnel, hein, et donc surtout ceux qui sont nés dans les premiers jours de, de novembre. Euh, cette opposition que vous envoie Uranus et dont je vous ai déjà parlé hein, d'ailleurs, eh bien euh, elle va être reprise mais en positif euh, par euh, Mercure. Donc forcément euh, vous allez entendre des paroles qui, qui peuvent un petit peu euh, vous choquer sur le moment, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles euh, pourraient être révélatrices euh, pour vous. Euh, je sais pas on peut vous donner un conseil par rapport au, au domaine relationnel que vous allez pouvoir appliquer et vous allez vous vous rendre compte rapidement que c'est un bon conseil donc la première chose à faire à partir du 12 hein, c'est d'écouter les conseils que certains de vos proches euh, qui sont futés euh, qui sont malins euh, peuvent vous donner euh, pour euh, au sujet de ce problème relationnel. On en vient à Vénus, hein, et Vénus elle est toujours au même endroit, elle est toujours en Gémeaux depuis le mois d'avril, hein, un, un secteur Scorpion d'ailleurs, hein, donc euh, franchement vous n'êtes pas dépaysé avec cette Vénus en, en Gémeaux. Donc euh, je ne sais pas, il y a peut-être eu des petits accrochages, des petites crises qui étaient dues au confinement, mais là ça continue parce que peut-être vous avez pris l'habitude hein je ne sais pas en tout cas c'est le dernier mois hein de toute façon le mois prochain elle va quitter enfin les gémeaux pour rentrer en cancer et elle sera en harmonie avec vous donc hein, ce sera bon pour votre mois d'août mais pour l'instant donc toujours hein, des petites crises alors ça peut être financier aussi hein avec vénus il ne faut pas oublier qu'elle a une dimension euh, Hein, matériel donc euh, il est très possible que bon, comme beaucoup de Français euh, l'argent euh, manque et qu'il faille en trouver hein, euh, pour euh, peut-être pour passer des vacances tout simplement pour payer le loyer hein. c'est euh, bon le, le, le côté un petit peu euh, comme un, comment dire euh, euh, difficile un peu compliqué de cette Vénus des Gémeaux euh, maintenant sur le plan affectif je vous l'ai déjà dit, hein, euh, il, a, il peut y avoir du rapport de force, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir euh, une tendance euh, possessive, mais bon, là Vénus est rapide, donc si ça, euh, si ça vous arrive, euh, bon, ça passera euh, très rapidement parce que vous vous apercevrez que euh, ça n'est pas du tout apprécié par votre, euh, par votre partenaire. Quant à faire des rencontres sous cette conjoncture, bon, je suis pas euh, très, euh, je pense pas qu'une Vénus en 8, euh, à moins que vous alliez dans des lieux comme des boîtes de nuit, vous voyez, des lieux un petit peu plutoniens, comme ça, euh, euh, là vous pourriez faire des rencontres, mais franchement, euh, bon, j'y crois pas trop. En vient à mars votre une de vos planètes maîtresses hein, parce que Pluton aussi donc Mars bah, elle s'installe ça y est en Bélier et elle s'y trouve tellement bien qu'elle va y rester jusqu'au mois de janvier donc c'est une longue boucle de Mars qui va produire vraiment euh, ses effets euh, à la rentrée hein, même dans la deuxième quinzaine d'août déjà euh, là ce mois-ci ça va euh, bon pas qu'elle est calme parce que une mars, en, mars en bélier est toujours en belliqueuse hein, un petit peu on va dire et alors elle se trouve dans votre dans un secteur de votre zodiaque qui représente deux choses qui représente à la fois le travail hein, le travail quotidien et euh, aussi euh, votre forme alors avec ce mars bagarreur euh, est ce que vous allez euh, avoir des, des problèmes euh, à bien vous entendre avec euh, certains collègues si vous travaillez, hein euh, ou alors est-ce que vous allez avoir à vous bagarrer euh, pour euh, euh, faire du sport, enfin vous bagarrer, dépenser votre énergie hein, en, en faisant du sport pour vous remettre en forme, euh, peut-être que vous avez été malade, peut-être qu'il y a eu un problème. Euh, euh, de ce côté-là euh, et euh, donc euh, vous allez vous appliquer à, à, à faire une remise en forme mais vous pouvez aussi être de ceux qui travaillent euh, sur la santé euh, des autres et euh, par exemple je sais pas les kinés les ostéopathes tous les gens qui font des massages des trucs euh, bon euh, là euh, si vous voulez votre énergie elle s'appliquera bien hein euh, vous serez en, en phase, comme on dit, euh, avec, euh, avec le ciel. Euh, maintenant, bon, je pense qu'il peut y avoir aussi des petits conflits, hein, quand même, euh, au quotidien, avec ceux avec qui euh, où vous travaillez, ou ceux avec qui euh, vous passez euh, toutes vos journées. Voilà, c'est terminé pour ce mois de juillet. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à Zoé et à moi.